Sur KDEN Live, les pistes sont de deux types, les pistes vidéo et les pistes audio. Donc sur les pistes vidéo, on met tout ce qui est visuel, Donc les vidéos mais également les images, et les pistes audio, tout ce qui est sonore. Les pistes vidéo peuvent avoir le son coupé en cliquant sur cette icône pour rendre le son muet ou on peut également cacher la piste, donc cacher la, la vidéo ce qui fait qu'elle n'apparaîtra pas à la sortie. Pour l'audio il est possible également de couper le son afin de faire des tests euh, entre autres. Ici nous avons des éléments qui permettent de bloquer une piste donc si on bloque une piste, cette piste on ne peut plus y toucher à moins de la débloquer mais sinon on ne peut plus bouger les éléments qui sont dessus. Pour les vidéos, donc ici nous voyons le petit curseur, en fonction de l'endroit où on le place, il permet d'avoir donc la prévisualisation du moniteur, s'il si y a une vidéo en piste 1 alors elle est visible, s'il n'y en a pas, il va alors chercher une vidéo visible en piste 2 et s'il n'y en a toujours pas, en piste 3. Donc on ne peut voir qu'une seule vidéo à la fois en rendu. Par contre, pour le son, tout ce qui est sur cette ligne sera audible, donc s'il y a plusieurs effets sonores en même temps, les différentes pistes seront toutes audibles en même temps.